Shalom, chers étudiants. Oui, nous rendons grâce à l'éternel Dieu qui a fait que nous nous retrouvons afin que nous arrivons à communiquer la connaissance. Voilà notre prière et que le Saint-Esprit nous ouvre la porte de la profondeur de la connaissance de Dieu. Afin que tous nous arrivons à la connaissance de l'éternel, notre Dieu. Et aujourd'hui, venir avec un cours un cours dans lequel tous nous nous participons et nous disons les cultes c'est le cours de la liturgie alors dans ce cours que nous voulons donner la liturgie quant à nous nous le disons comme ceci c'est le culte à dieu et son déroulement et quand nous parlons de la liturgie, nous parlons du culte à Dieu et son déroulement. Alors, quel est le but de ce cours de la liturgie? Un, est d'amener l'étudiant à comprendre les sens véritables des cultes rendus à Dieu. D'amener l'étudiant à comprendre les sens véritables des cultes rendus à Dieu. Ça, c'est le premier but. Un deuxième but est d'inculquer à l'étudiant les caractéristiques et dimensions du domaine du culte. Inculquer à l'étudiant les caractéristiques et dimensions du domaine du culte. Ce sont les buts que nous poursuivons dans ce cours de la liturgie. Alors l'objectif de ces cours est de faire comprendre à la personne étudiant, les lignes entre parenthèses, les phases et étapes et l'importance d'un culte. C'est ça l'objectif. Vous amenez, vous les étudiants, les hommes de Dieu, à comprendre les lignes, étapes ou phases et l'importance d'un culte. Vous savez, si nous n'arrivons pas à connaître l'importance d'un culte, nous n'arrivons pas à, à comprendre les lignes d'un culte. Nous avons tous tapé à côté. Parce que nous, par, nous parlons de la liturgie, qui est le domaine de culte à Dieu et son déroulement. Voilà comme référence que nous pouvons commencer à lire. C'est l'Exode 20. Nous commençons le verset premier à verset 9. Ça, c'est la loi. Nous le connaissons tous. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Les dix commandements. Or, nous avons compris que la parole que Dieu a donnée à Moïse, on dit les dix paroles ou les décalogues, de tous les, les dix premiers versets de ces lois-là concernant les cultes. Quand il a commencé, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Tu ne prononceras pas les noms de Dieu comme vaguement. Tu n'auras pas des images taillées, car je suis jaloux. Tu respecteras les jours du Seigneur, ton Dieu. Ça, c'est du domaine du culte. Et la deuxième référence, c'est la référence de Matthieu chapitre 4, verset 1 et le verset 8 à 9. Là, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fut baptisé et le Saint-Esprit lui a mené au désert pour être tenté. Mais dans la tentation, nous voyons maintenant, nous voyons la place du culte est venue. Le diable lui a parlé, lui a dit, si tu es le fils de Dieu, tu transformes ce pierre en pain. Il est allé plus loin dans le verset 8-9, il dit, tout ce que tu vois, cela m'a été donné. Si tu te prosternes devant moi, je vais te, te donner. C'est alors que le Seigneur Jésus répliqua pour le dire, il est écrit, tu n'adoreras que. En d'autres termes, tu ne prosterneras que. À une autre tradition, on peut dire « Tu ne rends quitte qu'à Dieu, seul qui est le Seigneur, pas à une autre personne. » Ça, c'est la parole, la parole du Christ. À Dieu seul que tu vas postuler, À Dieu seul que tu vas adorer. Or, oh, c'est lui qui est venu nous montrer le Père, qui est venu nous prendre et nous, nous donner ce que le Père lui a dit et il nous a communiqué. Vous comprenez Voilà pourquoi ce sont les buts que nous poursuivons dans ce cours de la liturgie. Alors, notre cours est utilisé. À trois grandes parties. La première partie, nous allons parler de la, de la, de la préface. La deuxième partie, c'est de l'introduction. Et la troisième, c'est les deux grandes parties de la liturgie. Là, là, il y a la première partie, nous parlons du culte à Dieu. Et la deuxième partie, c'est le déroulement des cultes. C'est ce que nous voulons essayer un peu de parler ici. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de la liturgie, si on cherche à apprendre les gens concernant la liturgie, ils voient seulement le déroulement des cultes. Or, oh, les cultes, ce n'est pas seulement le déroulement. Les cultes ont les éléments. Les cultes doivent, on, doit, on doit comprendre les cultes. On doit comprendre les dimensions et les caractéristiques. On doit comprendre les phases des cultes. C'est ces choses-là qui, qui vont nous permettre de faire bien les cultes ou de faire bien dérouler les cultes. Je me peux comprendre. Et si quelqu'un aura une question, il va nous envoyer la question. Nous sommes là et disponibles pour répondre aux questions. Parlons maintenant du premier point qui est la préface. Retenez ceci. La liturgie, c'est un mot qui a été mal compris dans le prophétatisme. Nous parlons des protestants. Puisqu'on voit la liturgie, souvent nous voyons dans les catholiques, là il y a la liturgie. Alors ce mot liturgie a été mal compris dans le, le protestantisme. Or il est évoqué à mieux que la liturgie, c'est une collection de réponses qui accompagnent la prédication et la prière. Collection de réponses. Qu'est-ce qu'un répond les réponses, ce sont des paroles ordinaires tirées dans les Écritures qui se chantent ou qui se disent. Ce sont des réponses. Toutes ces paroles-là qui accompagnent la prédication et la prière. Les réponses. Je me fais comprendre. Alors, sur les cultes ou la liturgie, devient une répétition des rites, c'est que la liturgie perdra sa place dans la spontanéité. Or, la liturgie, c'est une expression de la foi. La liturgie. Expression de la foi. Retenez encore ceci. Si aussi la liturgie devient un carcan. Cela veut dire, qui prive la liberté individuelle, n'aura pas sa place. Or, la liturgie, c'est un instrument de liberté et de la respiration de la foi. Retenez, la liturgie, c'est un instrument de la liberté et de la respiration de la foi. Quand est-ce que ça devient un carcan Nous avons dit, c'est lorsque la liberté individuelle est confisquée. C'est que la liturgie n'a pas de place. Je me souviens, un jour, je connais un témoignage qu'on nous a raconté une fois, il y avait quelqu'un qui prêchait. Il en dans le culte, pour nous proposer que nous parlons de culte à Dieu. Il prêchait, il prêchait, il prêchait. Un homme était assis devant. Il a crié, Alléluia alors, l'officiant de qui tout le pasteur, ou le prédicateur, il a regardé ce frère. Nous ne sommes pas habitués à de telles choses. Comment ce frère nous dérange comme ça? Là-bas, il s'est là se posé des questions lui-même, avant de demander au pasteur responsable. Il continue à prêcher, il continue à prêcher, il déclare des prom de promesses de Dieu. Cet homme, crie encore, « Alléluia, Je crois! » Il a dit au frère, « Frère, tu nous déranges! » Nous n'avons pas cette habitude-là. Reste calme. Demain, ne il ne faut pas crier. Si tu ne cries pas, voici ce que je vais te donner. Je te vois, tu as mal habillé. Tu portes les babouches. Comme c'était un, un, un, un séminaire. Le lendemain, cet homme de Dieu a commencé à parler, à déclarer la parole. à prêcher la parole, la bonne nouvelle. Cet homme-là, il aimait il, il, il toujours se mettre devant. Il a crié « Alléluia, Hosanna !» Même si vous n'allez pas me donner ce que vous m'avez vous promis, moi je crois à la parole de Dieu. Vous comprenez Pour l'officiant de culte, c'était une répétition de la liturgie. Pour la privation de la liberté individuelle. Or, quand nous venons servir Dieu dans les cultes, pour la liturgie, l'homme doit être libre à exprimer sa foi. Voilà ce qui a fait que le non-liturgie a été mal compris dans le protestantisme. Quand vous parlez, dans le, quand vous parlez de ce qui est du domaine du Saint-Esprit, on, on t'appellera les fous. Or, c'est le culte à Dieu et son déroulement. Je ne pense pas, quand Dieu parlait, le peuple, la Bible nous montre que quand le Dieu parle, à la fin, le peuple dit, Dieu, Dieu lui-même a dit au peuple de répondre Amen à la parole. C'est ça ce que nous disons. Quand la liberté est privée, ça devient un carcan. Ce n'est pas un service à Dieu, ni le culte à Dieu. C'est que tout ce qu'on peut faire, c'est dehors de, de la volonté de l'Éternel. Voilà pourquoi sur ce cours de la liturgie qui nous fera voir de l'importance des lignes et de vrais sens et des cultes rendus à Dieu où nous verrons les éléments essentiels du culte et les vrais sens de l'adoration à partir de ce cours ici ça va nous apprendre des lignes de l'importance là nous verrons des vrais sens du culte et de l'adoration vous voulez bien adorer Dieu vous voulez servir Dieu, rendre culte à Dieu cherchez à apprendre de ce cours qui vous est disponible. Retenez aussi que ce cours de la liturgie nous prépare à éviter toute dépravation observée au cours des ans. Ce cours ici nous permet à éviter toute dépravation observée au cours des ans. Chers étudiants. Serviteur de Dieu, cherchez à comprendre au long de ces cours, ne ratez pas, ne cherchez pas à manquer un chapitre, même une partie, une portion de ce cours. Si vous voulez éviter les, les dépravations, apprends dans ces cours. Par l'aide du Saint Esprit, tout ce que nous allons apprendre, ce que Dieu veut dans sa volonté. Et si nous voulons vivre de la présence permanente de Christ lui-même, apprends ses cours. C'est dans ses cours ici. Il peut dire Amen. Ça, c'était la préface. Nous, maintenant, nous voulons donner maintenant le deuxième point de, cette, de, cette, de ce cours de la liturgie c'est l'introduction. C'est ici que nous, nous allons parler de donner la définition de la liturgie, donner les, les trois caractéristiques de la liturgie, les deux dimensions de la liturgie, les deux mouvements de la liturgie. Alors qu'est-ce que la liturgie? La liturgie du grec vient de liturgia. Liturgia, c'est L-E I T O U. R-G-I-A, qui peut être traduit par le terme service public. Leiturgia, service public. Donc, elle est donc un service public de la foi. Et une action du peuple pour le peuple. Leiturgia. Un service public de la foi. C'est là où nous exprimons, nous exprimons notre foi. C'est là où nous manifestons nos amours, nos activités, les uns les autres. Une action de peuple pour le peuple. Les touriens. Quelle est sa définition Elle est définie comme un ensemble de cultes publics rendus à Dieu par l'Église. Un ensemble de cultes publics rendus à Dieu par l'Église tel qu'il est déterminé ou reconnu par l'autorité compétente. C'est un service public. Un ensemble de cultes publics. Un ensemble de cultes publics rendus à Dieu par l'Église, tel qu'il est déterminé et reconnu par l'autorité compétente. C'est que pour faire le culte à Dieu, il faut que l'autorité la, qui a la compétence de donner l'ordre, c'est un service public. N'oubliez pas, Dieu est un d'ordre. Quand nous voyons nous même dans les Romains 13, on nous parle de l'autorité que Dieu a établie. Ils sont là pour juger, avec le paix, non pour flatter. C'est pour juger, parce qu'il y a de l'ordre. Alors, dans le lit, la liturgie, c'est un service public. Il faut que l'autorité la, Soit reconnu, ordonne que la, le service soit fait. C'est ça l'éthodia le service public. Je si me fais comprendre. Le service public de la foi. Et une action de peuple pour le peuple. Je me poserai des questions. Quand nous venons, nous on, rendre culte à Dieu. Nous, faisons, nous venons à la liturgie. C'est que nous avons de la connaissance de la matière à propos de culte. Parce que Jésus lui-même la connaissait. Oh, c'est une action de peuple, pour le peuple. Voyons. Quand les gens qui viennent, c'est une décision de, de, de, de, de, de dépraviation. Les gens qui viennent rendent service à Dieu. Au fond d'eux-mêmes, il y a des querelles. On danse, on prêche, on prie. Les gens sortent à la fin avec des réunions, puisqu'il y a des divisions. Passons-nous, les services que nous avons rendus devant la face de Dieu, c'était quel service? C'était à Dieu ou devant les hommes? C'est ça les cultes. Voilà là où intervient les Quelqu'un qui vient donner l'offrande, nous allons prendre ça dans l'hôtel, les éléments essentiels, il vient donner l'offrande, mais il a un problème avec son frère. Oh, nous sommes venus rendre service les uns les autres. C'est une action du peuple pour le peuple. Il a un problème avec son frère. Il donne l'offrande. Quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu, il a un problème de la haine, de la jalousie. Vous allez, vous allez trouver quelqu'un, il amène, il amène le poison, comme on attend souvent il vient empoisonner quelqu'un à l'église ou dans la présence de Dieu. On le dit souvent, dans la présence de Dieu. Nous sommes venus servir Dieu dans sa présence, mais avec des poisons. C'est ce qu'est le service. C'est là où intervient l'Ertogia. Voilà pourquoi quand nous nous voyons, prenons la référence de Matthieu, chapitre 5, verset 23-24. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Quand nous venons dans la présence de Dieu, il dit, quand quelqu'un a une offrande, il vient près de l'autel. S'il cherche à donner, il procède sur l'autel. Il se souvient en lui, dans son cœur, qu'il a un problème avec son frère. Qu'il dépose l'offrande à côté de l'autel. Il sort d'abord traiter l'affaire avec son frère. Parce que c'est le service du peuple pour le peuple. C'est le service communautaire. C'est une action entre le frère et le frère. Il dit qu'il rentre d'abord terminer le problème avec son frère. C'est alors qu'il viendra poser son offrande sur l'autel. Le Seigneur Jésus savait bien. L'autel, c'est le lieu où l'équipe est communiée. Vous comprenez? Mais des gens pareils, vous me voyez aujourd'hui. Voilà pourquoi ce qui, qui fait que la puissance de Dieu dans le est devenue absente. Il a dit, nous voulons chercher à vivre la présence man manifestante et mystérieuse de Christ au milieu de nous. Il a dit, dans thie, là où deux ou trois sont réunis, d'autres personnes disent, sont ensemblées, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, je suis au milieu d'eux, là où deux seulement au milieu d'eux, quel que soit l'endroit. Posons-nous la question. S'ils mettez au milieu d'eux, ils ont maintenant des problèmes. Ils se réunissent, ils se disent, nous nous réunissons devant Dieu avec des problèmes. Ils donnent un service à qui Alors, s'il est au milieu, c'est qu'il va se manifester. Mais lui-même, il dit, quand tu, as, tu consens à toi, tu te souviens qu'il y a un problème avec ton frère, va d'abord traiter le problème pour que vous soyez un. C'est alors, bien aimé, vous allez comprendre, c'est pourquoi même le Saint-Esprit, dans le jour de Pentecôte, est descendu. Lisons, voyons, voyons aussi, la, la, la, la, la, je, je vais parler un peu comme parenthèse, de l'unité, Dans l'acte D1. Il dit ils étaient tous ensemble, inus à un même lieu. Tous ensemble, inus en un même lieu. C'est alors que le Saint-Esprit est venu, puisque le Seigneur leur avait promis. Ne sortez pas de Jérusalem, restez là. Il est au milieu des gens qui sont unis. C'est là où la manifestation de ce qui était la puissance, la présence mystérieuse de Christ à l'église primitive, que nous avons perdue au cours des ans. Mais la Bible est réelle et le Seigneur est dans sa parole. Vous comprenez C'est ça l'héthoria. C'est ça le bon sens du culte à Dieu. Si nous voulons vivre la puissance et la manifestation de Christ, chercher de bonnes relations les uns les autres, c'est que quand nous nous réunissons, nous sommes des saints, il n'y a pas de querelle. Tous nous sommes dans la présence de Dieu. Pour jouir la présence, la manifestation de Dieu, qu'il est, il est présent, pas avec des problèmes. C'est quand il y a des problèmes. Quelqu'un m'a raconté une fois, il était, il était parti dans une église et au fin fond, situé dans la place des fin fonds des cultes là, à l'entrée des cultes, il y a un groupe de gens, Il était là seulement pour calomnier les autres. Mais pendant qu'il c'était dans le culte, on chantait, on louait, on prêchait, mais ils étaient un groupe là, au sein de la maison de Dieu. Et on dit la maison de Dieu, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu. posez nous encore la question qui dans ce monde, il part de la président, ou dans une réunion devant un président de la République et il commence à faire n'importe quoi Qui Personne. Devant un président, tous deviennent unis. Tous sont dans la présence d'un homme. A plus forte raison. C'est lui qui a créé le président, le roi, et toi et moi. J'aime Jésus puisqu'il aimait bien son Père. Vous comprenez bien-aimé. C'est alors qu'il nous permettra de voir maintenant les trois caractéristiques de la liturgie. Première caractéristique de la liturgie, c'est que nous pouvons retenir ici, il y a un, service de Dieu. Deux, service du peuple pour le peuple ou de la communauté. Trois, c'est inaction. Service de, de Dieu. Un, service du peuple pour le peuple ou de la communauté. Et inaction. Ce sont ça les trois caractéristiques de la liturgie. Pour les cultes à Dieu. Ce que nous venons rendre service c'est à Dieu peuples entre nous et de la communauté et inaction alors là les services de Dieu ce service ici de Dieu nous fait participer par anticipation la fin de toutes les vies les services de Dieu nous fait participer par anticipation la fin de toutes vies cela veut dire l'objectif. Toutes les activités de l'homme quand nous venons dans le service de Dieu. C'est la fin de toute vie. Donc après cela, c'est ma mort. Pourquoi ce service-là nous met à la communion avec Dieu? Nous pousse à le louer et à chanter sa gloire. Vous comprenez? Je reprends. Il nous met à l'anticipation pourquoi de la fin de vie. Il nous met à la communion avec Dieu. Il nous permet d'aller louer et à chanter sa gloire. Ça, c'est le service de Dieu. Oui, chers étudiants, voilà pourquoi ce que, voilà que nous avons préparé pour vous aujourd'hui. Je pense que la, la prochaine fois, nous allons continuer avec les deux, la, la deuxième caractéristique qui est le service du peuple.